Salut les rôlistes, période de confinement, j'ai eu envie de vous faire un petit vlog, donc euh, j'improvise un petit HRP, ce sera pas forcément génial, euh, je ne sais pas comment va être le son euh, dans ces locaux là, euh, la lumière ou euh, simplement je filme avec mon téléphone portable, euh, je, je vous laisse me faire des retours, mais euh, en tout cas ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, alors je me suis dit que bah, j'allais le faire puisque j'avais un tout petit peu de temps. Alors, euh, les choses dont je voulais discuter aujourd'hui. Euh, le blog. Pensez à aller lire mon blog euh, cdg.anythingtoday.net. Hein, lien en bas de chaque vidéo, en fait, sur la chaîne. Sur la chaîne, il peut parfois s'écouler de nombreux mois sans qu'il y ait aucun poste de ma part, aucune action euh, visible pour vous, parce qu'il me faut le temps et la capacité et les conditions pour tourner. Le blog me permet de m'exprimer par l'écrit et c'est beaucoup plus accessible pour moi. J'y suis bien plus actif que sur la chaîne, même si c'est pas encore tout à fait ça. Je poste je poste tous les mois au moins quelques petits trucs. Il y a de tout, il y a du jeu de rôle, il y a du 6 admin, etc. Si vous avez aimé les conversations que je peux avoir avec Luka ou Ben que vous avez vu dans mes vidéos, ils écrivent également sur le blog parfois ponctuellement sur du jeu de rôle. Donc bah, vraiment, vraiment foncez sur le blog que ce soit pour avoir une interaction privilégiée avec, avec certains d'entre nous, si vous voulez discuter, on est, on est dans les commentaires, euh, on est plutôt euh, réactif, mais, euh, mais notamment voilà, pour avoir plus de contenu ou simplement pour avoir plus de nouvelles de ma part, vous en aurez bien plus sur le blog. Euh, voilà, j'abandonne pas la chaîne YouTube, c'est pas, pas planifié, mais c'est très compliqué pour moi toujours euh, de tourner. Du coup, il peut s'écouler beaucoup de temps entre deux vidéos et d'avance, je m'en excuse. Les Chroniques du Dragon, Donc, je sais que vous les attendez depuis longtemps, euh, bah comme je, je viens de le dire, les, les Chroniques du Dragon, c'est très compliqué de les tourner. Euh, les deux prochaines courtes du Dragon sont écrites, je voudrais en tourner trois d'un coup, donc, euh, donc euh, il va falloir finir d'écrire la troisième. Et les deux prochaines Chroniques du Dragon, hein, normal également, sont écrites. La prochaine chronique contient une, une scène d'intro, un peu comme j'ai fait à l'occasion, euh, l'occasion de l'agence Mon Code Ares, ou, euh, ou, euh, ou de Cthulhu, ou d'autres de, de mes vidéos. Du coup j'ai besoin de pouvoir réunir des gens pour tourner, donc euh, j'étais à peu près motivé à le faire euh, cette année, à réussir à, à me débloquer un petit peu de temps, à faire un casting pour les, les quelques participants euh, à cette vidéo, et confinement est tombé, euh, donc, euh, donc ça ne m'a pas aidé. Euh... Je voilà, je, je peux toujours pas faire de promesses quant à mes capacités de, de tourner ces prochaines vidéos, mais si, euh, si les choses se profilent à peu près bien, vous devriez pouvoir euh, avoir une ou deux chroniques du dragon en 2020. Euh, je vous le souhaite et je me le souhaite aussi parce que ça me manque vraiment euh, de, de faire du tournage. Euh, rien que ça, là je suis déjà euh, content de pouvoir vous faire un petit vlog, mais, mais ça a été très dur de trouver cet instant-là. Là maintenant. Euh, pour tourner, hein. on est le 21 avril et il est 21h30 ça a été très dur de, de trouver ce 21 avril à 21h30 pour tourner mais, euh, mais je suis déjà vraiment très content de, de me dire que je vais pouvoir vous faire une nouvelle vidéo le, le montage devrait pas prendre trop de temps pour les chroniques du dragon c'est pas comme pour le 21 avril à 21h30 les chroniques du dragon il va me falloir une équipe technique et des participants euh, des, des, des, des comédiens pour, pour jouer avec moi euh, sur, euh, sur cette scène d'introduction il va falloir un, un décor, etc. Donc euh, eh c'est beaucoup plus dur à mettre en place, donc beaucoup plus de travail J'ai euh, d'autres euh, projets sur le feu, hein, certains euh, dont je vais vous parler dans un instant et, et donc bah voilà, ça rend tout ça très compliqué mais je ne, je ne désespère pas et j'espère que vous ne désespérez pas Récemment sur la chaîne vous avez eu l'occasion de voir un Lego publié alors, euh, je suis au regret de vous annoncer que c'est très probablement la dernière vidéo de montage de Lego. D'ailleurs, ça, ça aurait dû être celle d'avant, la dernière euh, vidéo Lego. Euh, tout simplement pour un problème euh, mécanique, technique, je n'ai plus du tout, du tout chez moi la place de stocker euh, les, les maquettes en Lego que, que je me fais, des vaisseaux Star Wars, etc. Il y en a absolument partout autour de moi. J'ai plus d'étagères et, euh, et donc voilà, la maison est remplie et j'avais demandé... à les gens autour de moi qui, qui avaient euh, pour habitude de, de m'offrir un, un Lego Star Wars euh, pour Noël, ou pour l'anniversaire, ou, voilà, ou pour différentes raisons, euh, qu'il fallait plus m'en offrir parce que bah, j'aime toujours ça mais que j'avais plus de place pour les stocker. Et à Noël dernier, euh, mon frère a transgressé euh, la règle qu'il avait pourtant hein, bien entendu pour m'offrir voilà, exceptionnellement ce Lego Friends. Mon frère a vraiment grandi avec Friends et du coup c'était euh, quand même une superbe attention. J'étais super content de le, de le trouver. Je me rappelle, j'ai secoué le paquet. Euh, dessus, il avait écrit Je sais que t'as plus la place. J'ai secoué le paquet. J'ai dit Je fais rare, ah, il abuse, il a pris un dernier Lego Star Wars. Bon, machin, il joue. Je fais Oh my god, c'est friends euh... Donc voilà, je ne savais même pas qu'il avait été fabriqué, le Central Park. Du coup, bon, bah ça a été quand même un cadeau extrêmement apprécié de ma part. Mais, mais il ne faut plus, plus m'offrir de, de, de, de Lego. J'ai plus de place dans la maison. Euh... Et, voilà, je ne vais plus pouvoir en construire. Donc, euh, hormis euh, exception, comme il y avait eu pour le Faucon Millennium, le Faucon Millennium n'est pas à moi, il est à Mika, euh, mais il a eu de l'amabilité voilà, de, de choisir qu'on construise ensemble pour pouvoir produire une vidéo. Donc, hormis ce genre de cas exceptionnel, il est fort probable que vous ne voyez plus de stop motion euh, montage de Lego sur la chaîne, à mon grand regret. Euh, mais c'est voilà, plus possible, il n'y a, a plus de place dans la maison, euh, vous ne les avez pas tous vus en vidéo en plus, hein, donc euh, c'est quand, euh, quand même complexe. Euh, voilà pour ça, j'espère que vous avez pu apprécier le... voilà, la dernière vidéo euh, sur, euh, sur Friends. Confinement, qui dit confinement dit distanciation sociale, et si on se distancie socialement, on ne peut pas faire de table de jeu de rôle. Mais qu'à cela ne tienne, la plupart des rôlistes sont comme, euh, comme moi, comme vous, euh, sont euh, un petit peu euh, geek sur les bords, voire borderline nerd comme moi. Et, euh, et donc, eh bien, de table, on passe à table en ligne. Alors, il y a différentes écoles selon les logiciels utilisés, euh, quels sont les, les, les médiums qui permettent d'échanger entre le MJ et les joueurs, est-ce qu'on met de la visio, pas de la visio, de l'audio, juste du texte, du forum, euh, et quels sont les outils utilisés. Hein. Il y a toujours, euh, toujours un certain nombre de débats là-dessus. En tout cas, autour de moi, la plupart des gens qui euh, se sentaient comme moi, c'est-à-dire très fébrile à l'idée d'arrêter le jeu de rôle pendant de nombreuses semaines, eh bien n'ont pas arrêté le jeu de rôle, on s'est mis à faire du jeux de rôle en ligne. Donc euh, bah, je vais vous parler très brièvement des, des parties de jeu de rôle que, euh, que j'ai fait pendant ce confinement. On a commencé par du Pandragon, avec, euh, avec quelques copains, donc on s'est servi de Roll20 pour... Euh, pour l'interface euh, D et, et Pion, on va dire Pion et cartes, mais bon, euh, c'était quand même assez euh, modéré, et euh, du Jitsi Meet euh, pour, euh, pour l'audio. On a fait cette partie sur euh, 4 ou 5 séances, je pense, avec euh, 4 joueurs. Ça m'a fait plaisir de refaire du Pandragon, ça faisait un petit peu de temps, euh, d'autant plus qu'on voilà, qu initiait quelqu'un qui n'avait jamais joué euh, à Pandragon avec nous et euh, un, un jeune débutant du jeu de rôle. Donc c'était une belle expérience, comme d'habitude on a bien rigolé. Ils ont, ils ont joué les chevaliers, ils ont bien, bien réussi à, à essayer de se tenir dans l'honneur dans et, et dans la loyauté à leur seigneur. Et ils ont joué leurs traits correctement et ont réussi quand même à me surprendre dans la résolution du scénario. Euh, du coup c'était euh, plutôt sympa. Derrière on a enchaîné avec du billet rouge. Un billet rouge ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Euh... Je, je vous avais fait une vidéo de présentation à l'époque, j'avais refait une ou deux parties entre temps et on, a, euh, voilà, on avait eu envie d'en de, faire, euh, donc euh, bah, j'ai joué avec Ben qui avait, qui avait déjà joué avec moi euh, j'ai joué avec Nika, euh, avec donc lui il n'avait jamais joué et d'autres euh, joueurs euh, qui, qui ne connaissaient pas billets Rouge, donc on a fait euh, le scénario du livre de base mais le, le deuxième cette fois hein, un whisky qui déchire donc ils ont passé 3 euh, ou 4 séances à peu près à, à jouer à billets rouges, euh, en étant voilà, totalement en plein mode enquête. Hein, euh, je me rappelle de, de leurs commentaires un peu inquiets après la première la séance, ils avaient l'impression d'être complètement paumés, de ne pas savoir euh, où, où ils allaient s'en sortir. Euh, deuxième séance, pareil, j'ai des retours, euh, ça a à miner pas mal, je me, dit, je me suis dit, merde, je suis en train de me planter complètement. Euh, il, je fais jouer une partie, ils se font, ils se font suer, ils s'amusent pas, et en plus ils voient pas où ils vont Moi j'ai bien l'impression qu'ils avancent et qu'ils obtiennent des infos et ils me disent qu'ils sont paumés. Je lui dis, bon, bah, c'est peut-être qu'un sentiment. Et à la dernière séance, ils ont eu à un moment ce qui me déclic qui leur a fait écarquiller les yeux et en me disant, ah mais ça y est, je sais! et euh, toutes les étoiles sont un petit peu alignées et ils ont pu, euh, ils ont pu voilà, réunir les points et, et réaliser ce qui se passait et finir ce, ce scénario finalement euh, au la main avec un petit twist de fin il y a un des personnages qui, euh, qui a perdu son, son billet rouge euh, et du coup bah, il était censé ne pas pouvoir sortir donc il s'est lancé dans une, une course poursuite à la chasse au billet rouge sur les dernières heures de leur présence dans Édimbourg et euh, ça a donné lieu à voilà, quelques situations un petit peu cocasses, euh, en tout cas une très très bonne expérience également. Et ensuite, après billets eh bien on a fait du Shadowrun. J'ai fait un one shot qui, qui tenait en une soirée, on l'a fait hier soir, c'était le but de tenir en une seule soirée puisque derrière on, on enchaîne sur du Toulou euh, Du Shadowrun V4, j'ai pas fait de l'anarchie cette fois, ça, ça, ça me manquait un petit peu d'avoir ces feuilles-là. puis surtout sur Roll20, ils avaient des modules pour les feuilles de perso et les différentes compétences. Qui, qui, sont, qui sont gérés euh, directement dans l'interface, donc c'est pas trop mal foutu même si on a encore un petit peu euh, des soucis parfois à gérer le, euh, le système si tu veux mettre un malus sur une compétence, alors si tu cliques sur la compétence c'est super ça, ça te fude mais si tu veux mettre un malus sur cette compétence on n'a pas trop, pas trop compris comment ça marche puis ça fait quand même beaucoup beaucoup de travail en plus les roles 20 euh, si on veut préparer une partie un petit peu propre, on est obligé voilà, de en tant que MJ, de faire des heures des heures supplémentaires d'effort de, et je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement nécessaire pour le jeu de rôle. Je, voilà, je, je ne sais pas si je vais pas basculer voilà, sur d'autres médiums, garder JTMeet ou autre outil libre pour, pour l'audio, mais peut-être euh, voilà, peut abandonner Roll20. C'est pratique, mais qu'est-ce que c'est lourd. C'est euh, lourd comme interface, et, et voilà. je ne sais pas trop. Peut-être euh, qu'il va falloir que je me tourne vers Rolistim, qui est un outil que j'ai découvert récemment. Donc c'est un outil libre et gratuit de gestion de table, euh, de jeux de rôle à distance, comme ça. Hein. C'est un outil euh, super sympa, je vais vous mettre le, le lien dans la description. C'est un projet en cours euh, et euh, c'est un logiciel libre et gratuit euh, qui est disponible sur différents systèmes. C'est un client lourd à installer, c'est pas un site web, mais du coup on se connecte directement euh, des uns aux autres, il n'y a pas de serveur central. Euh, il n'a pas toutes les fonctionnalités ou tout le, le, le flash de Roll20, mais je pense qu'il a quand même beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de matos sous le moteur, il y, a, il y a de quoi faire quand même. Donc je vais peut-être me pencher là-dessus parce que finalement, bah, Roll20 n'est euh, pas, est pas, voilà, pas ultime pratique, en tout cas ne me convient pas totalement et ça dépanne très bien pendant le confinement, mais je ne suis pas sûr de rester dessus après le confinement par exemple. Euh, Qu'est-ce que je lis en ce moment comme jeu de rôle euh, bah, bah, j'ai relu récemment euh, Billets Rouge puisque ça faisait quand même un petit moment que j'y avais pas joué plusieurs années donc euh, j'ai relu Billets Rouge intégralement puis j'ai reposé le scénar. C'est toujours aussi sympa euh, à lire. Euh, je... voilà. Mon autre lecture du moment c'est Buffy the Vampire Slayer RPG. Euh, grâce à Ben j'ai obtenu le livre de base. Merci beaucoup encore à toi. Et, euh, et cette série, bah pour moi, c'est une des séries qui m'a fait grandir, euh, avec laquelle, euh, laquelle j'ai kiffé très très fort pendant l'adolescence et que j'ai apprécié redécouvrir plus tard euh, à l'âge adulte. Donc, euh, donc Buffy RPG, c'est voilà, comme un, un rêve de gosse et je, je, je vais absolument faire des parties de ce jeu, au moins pour essayer, il faut absolument essayer ça. Euh, je connais plusieurs personnes autour de moi qui ne sont pas spécifiquement en liste Qui ont quand même envie d'essayer euh, juste pour pouvoir vivre un petit peu de Monster of the Week euh, à la Just Whedon et, euh, et donc voilà, ça, ça, ça devrait être génial Alors là, euh, en fait je viens de voir que mon micro m'a lâché en batterie Je vérifie combien de temps il a enregistré avant de tomber Et il a enregistré 6 secondes, donc vous aurez euh, le son du téléphone Je suis navré et j'espère qu'il ne sera pas trop mauvais ce que je ne savais pas, mais peut-être que pour certains ce sera évident, c'est que dans le jeu de rôle Buffy, eh bien on peut tout autant évidemment créer notre, notre personnage, euh, que ce soit une tueuse, un mage, un observateur, un membre de l'initiative, ou, ou ce qu'ils appellent les, les, les White Hat, hein, simplement les, les, les bons samaritains dévoués euh, à, à la protection. Mais vous pouvez également jouer les personnages de la série, et là il y a évidemment un gros kiff pour les fans de la série à, à pouvoir interpréter les personnages qu'ils euh, qu ont appris à apprécier, comme, comme moi. Et euh, voilà, il suffit de, de placer le curseur à un endroit d'une de, des sept saisons euh, pour pouvoir euh, voilà, jouer avec un certain nombre de personnages. Et, euh, et ça, je pense que ça va être un gros, gros kiff. Projet euh, Info, on est en train de monter avec quelques amis un chaton. Euh, on est en train de finaliser les, les détails de, de, de l'association, on est en train de voilà, dép déposer les statuts euh, signés en préfecture. Euh, un chaton, alors pour ceux qui ne le savent pas, un chaton c'est un membre des collectifs, des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Euh, il s'agit de, voilà, de, de fournir un certain nombre de, de services ou de formations ou de, ou de démarches dans, dans l'objectif d'améliorer voilà, les logiciels libres, de, de re-essaimer un petit peu l'internet tel qu'il était censé l'être, plutôt que d'être dans les gros silos de toujours les mêmes entreprises. Les, les GAFAM, évidemment, mais, euh, mais voilà, le, le problème n'est ne, pas, pas uniquement euh, celui de ce que font ces entreprises de vos données, mais aussi le simple fait que bah, toutes les données sont au même endroit, peu importe euh, qui c'est qui les a, finalement, et, euh, et donc l'Internet n'est plus décentralisé, l'Internet n'est plus artisanal, et c'est un petit peu euh, voilà, revenir à, à ces services dans lesquels on, on peut avoir confiance euh, au niveau euh, de ce qu'ils font de, de nos données, le côté notre euh, neutre ouvert, euh, transparent, mais également euh, voilà, de, de pouvoir euh, travailler avec du local, de pouvoir voilà, héberger les associations euh, autour, de, autour de nous, euh, les, asso les assos de jeux, euh, le, le forum du club de pétanque, que, que sais-je, euh, de, bah, de pouvoir l'héberger en local, dans, dans, dans l'internet qui est autour de nous, que, que les gens qui s'occupent de l'hébergement de votre site web, bah, finalement, soient pas forcément votre voisin, mais en tout cas, soit de la même région que vous et, euh, et voilà, de ramener le côté humain euh, dans l'informatique. Donc on est en train de monter une association euh, d'informatique libre qui va, en ce qui nous concerne, donc, voilà, se, se baser sur le modèle de référence des chatons. Mais les, les chatons euh, voilà, sont, sont un collectif euh, ouvert, euh, mais dans lequel voilà, il faut postuler. Il faut qu'ensuite, eux, vous ajoutent euh, au, à la liste des chatons mais euh, voilà leur, leur système euh, existant de toute façon nous correspond donc on, on a décidé euh, et on a mis dans nos statuts d'association qu'on se référait voilà, à, la, à la charte des chatons, qu'on soit finalement euh, membre des chatons ou pas, euh, pour nous voilà, ça va être pareil, on va, se, on va faire tout comme. Ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur du coup je suis vraiment motivé euh, par ce projet on va pouvoir faire plein de choses qui sont pour moi intéressantes, qui vont me permettre d'apprendre et de m'améliorer dans l'administration de, de services libres, dans, dans l'échange avec un certain nombre d'acteurs autour de nous, hein, donc que ce soit des administrations, des particuliers, des associations, et donc c'est quelque chose qui va me prendre un certain nombre d'heures chaque année, mais, mais je suis ravi de, voilà, de pouvoir les donner un petit peu au, au libre, ça fait des années que je me sers des logiciels libres, je pense que c'est un petit peu mon tour aussi de, de rendre, il euh, n'y a pas, pas qu'en faisant un, un don financier à Mozilla ou à Framasoft qu'on peut aider, on peut voilà, également aider de cette façon-là, donc je suis hyper hypé par ça. On approche doucement de la fin de ce vlog, euh, je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère que le son et l'image seront corrects, c'est la première fois que je filme avec ce téléphone. Mais je m'étais dit que j'allais peut-être vous lire, euh, comme euh, dans la tradition des HRP, peut-être vous lire euh, une question euh, qu'on m'a posée. Ça fait très très longtemps qu'on m'a posé de questions, mais il en reste un, un certain nombre. Et, euh, et finalement, bah, je me dis que si je peux, là, je, je vais rouvrir la liste, et si je peux, je vais les lire euh, toutes et y répondre à toutes, parce qu'après tout, ça fait des années euh, que ceux qui m'ont posé des questions euh, attendent. Donc si vous avez attendu jusque-là et que vous êtes encore là, eh bien, merci de votre patience, et euh, bon, je vais répondre, ce sera toujours fait. N'hésitez pas à me reposer des questions, que ce soit en commentaire ici, euh, ou, euh, ou sur, les autres, euh, sur les autres biais. Alors, attaquons, nous avions Bibi Bye qui euh, nous dit, pas vraiment une question précise, commence bien, mais je ne crois pas que tu nous aies vraiment parlé de Merlin jusqu'à maintenant. Peut-être que ça vaudrait le coup de nous le présenter, comment vient-on à adopter un dragon, comment vivent ces bêtes au quotidien Comment se nourrissent-elles Combien de temps vivent-elles Quels sont les risques de brûlure Parle-nous plus de Merlin. Alors, Merlin, eh bien c'est un dragon qui est apparu euh, il, y a, il y a quelques années dans ma vie. Il a ouvert un, un portail depuis euh, la dimension astrale et il s'est posé sur mon épaule en me disant euh, j'ai besoin, besoin de me cacher quelques années, est-ce que, est que tu peux me, me protéger Donc je lui ai dit, bah, évidemment, pose ton sac, fais ton feu, viens bouffer, et t'es le bienvenu. Et depuis, il est resté. Plus sérieusement, donc, euh, Merlin est un Pogona viticeps, ce sont des, des reptiles qui, qui vivent dans le désert d'Australie d'habitude et donc euh, bah, qui vivent en, en terrarium chez nous. Euh, ça vit une dizaine d'années dans la nature, jusqu'à 12 ans en captivité, ce sont des, des animaux, euh, bah, comme beaucoup de reptiles, hein, qui n'ont pas trop d'interactions humaines possible, mais, euh, mais qui ont la capacité voilà, de gonfler leur barbe euh, quand, ils, quand ils sont énervés ou quand ils, quand ils veulent euh, se rendre un petit peu impressionnant, et, euh, et du coup euh, voilà, c'est pour ça qu'on les appelle le dragon barbu. Le dragon barbu euh, bah, me correspond pas mal, on, on, on est, on est copains au moins là-dessus. Ça mange des végétaux et euh, des insectes, moi je lui donne principalement des blattes, puisque des blattes bien nourries ça donne un, un, un réel plus au niveau euh, nutrition euh, pour euh, le pogona. Et bah, voilà, combien de temps vivent-elles on l'a fait euh, Comment vive t au quotidien bah, principalement ça ne bouge pas trop, ça reste sous sa lampe euh, en attendant une proie, et euh, ça fait euh, ça fait une, une cinquantaine de pas par jour. C'est plutôt paresseux le reptile. Voilà Bibi Bye, et bien merci pour tes années de patience, parce que cette question elle est là depuis des années. Euh, et, euh, et puis bah voilà, si t'es toujours là. Si, si tu as attendu jusqu'à maintenant pour entendre ta réponse, en tout cas, merci d'avoir posé ta question. Ensuite, on a Evenrock qui dit « Tu as parlé dans un de tes épisodes de Donjon Dragon 3.5, je suis un grand fan, et j'aimerais avoir ton avis sur Pathfinder. » Eh bien, euh, mon cher ami Evenrock, euh, je pensais qu'avec les années, euh, l'occasion se présenterait, mais en fait, je n'ai jamais joué à Pathfinder. Il euh, y a beaucoup de gens qui y jouent autour de moi, j'ai Pathfinder 2 qui, qui, va, qui va sortir, ou qui vient de sortir. Euh, je n'ai jamais joué à Pathfinder, donc je ne, je ne saurais pas faire d'avis. Je ne, voilà, ne manquerai pas de, de faire mon retour lorsque j'aurai eu l'occasion de les jouer, que ce soit en vidéo si possible, ou au moins sur le blog. Allez lire le blog En tout cas, voilà, je suis, je suis navré, J'ai n'ai jamais joué à Pathfinder, je ne, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, le système, je ne le connais pas. Et euh, Donge 3.5, voilà, en ce qui me concerne, depuis que j'ai découvert euh, Héros et Dragon, euh, qui est voilà, basé sur le SRD5, je, je pense que je jouerai plus jamais à Donj en 3.5 en tout cas. Je, je jouerai probablement en version 5, je jouerai Héros et Dragon, je jouerai pourquoi pas à Chronique oubliée, Dragon de poche, euh, donjon sans façon, ce que vous voulez. Donjons et Dragons 3.5, voilà, les livres sont dans ma bibliothèque, ils ne certainement jamais, mais je n'y jouerai plus. Euh, voilà, ça, ça c'est à peu près certain. Voilà, c'est trop lourd pour moi, c'est pas assez old school euh, pour, euh, pour être maintenu. Donc, euh, donc voilà, je ne jouerai plus à 3.5 et je ne sais pas euh, comment se joue Pathfinder. Donc, Navré Rock, c'est probablement une des raisons qui fait que je n'y avais pas répondu. Ça, ça a aidé aussi, puisque c'est vrai que je tirais mes questions en D. Là, toujours est-il que je ne connais pas Pathfinder, bon, voilà, ceux que je connais qui y jouent, ça a l'air d'être comme du donge, ça a l'air de leur plaire pareil, je, ouais, je, je, je m'abstiendrai de, de commenter, je, je ne connais pas. En tout cas, merci Evan Rock d'avoir posé ta question, merci également pour tes années de patience. Ensuite, nous avons Melvin Nicole qui demande « As-tu essayé la nouvelle version de Dark Heresy et qu'en as-tu pensé euh, ?» Bien de même, non, je n'ai jamais essayé la dernière version de Dark Heresy, j'y ai joué il y a pas mal d'années. Avec, euh, avec un groupe que je connaissais pas, hein, je, j été dropé dans un groupe. Dark Heresy, euh, j'étais pas fan, j'aime ai, bien l'univers de Warhammer 40000, mais le côté euh, voilà, bah, hérétique, euh, le côté euh, Space Marine, euh, est peut-être pas celui qui m'intéresse plus. Alors j'ai appris qu'il y avait d'autres jeux dans le monde de Warhammer 40000, donc je, je, voilà, je serais ravi d'essayer, mais, euh, mais celui-là, je n'ai ai pas gardé un, un souvenir impérissable en ce qui me concerne, et, euh, et du coup, je. Voilà. Je, je n'ai pas été intéressé par les, les nouvelles versions. Si l'occasion se présente, je redonnerai peut-être sa chance à ce jeu, mais c'est voilà, décidément pas mon délire vers Kennedy. Pourtant, voilà, le Verdeau à 40 000, pourquoi pas, mais assez euh, je pense pas. Merci également à toi d'avoir posé ta question, si tu es toujours là pour euh, écouter la réponse, et eh bien merci de ta fidélité. Ensuite, euh, Riyad Mektad. Qui me demande que penses-tu du jeu de rôle sable rouge on me l'a conseillé merci d'avance à bientôt et eh bien jamais 203 on enchaîne je n'ai jamais joué à sable rouge de ma vie je n'ai pas eu dans les mains je n'ai pas eu l'occasion de le survoler je ne connais que de nom. celui-ci par contre est dans ma playlist j'aimerais bien l'essayer mais euh, voilà je, je ne connais pas je ne sais pas quoi faire on te l'a conseillé et eh bien j'espère que depuis le temps que tu as posé ta question tu as pris euh, ce conseil en compte et que tu es allé essayer des jeux. De toute façon, il faut essayer autant de jeux qu'on peut. essayer des jeux de rôle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayez tous les jeux de rôle que vous pouvez. Moi, de toute façon, j'essaye toujours au moins une partie pour me donner un avis. J'ai besoin, besoin de faire des jeux de rôle tellement régulièrement que c'est pas un problème de jouer à un jeu que je connais pas ou même un jeu qui me tente qu'à moitié. si bon, S'il y a le choix, je vais aller vers celui qui me tente le plus, mais des découvertes, il faut en faire. On tombe parfois sur des pépites quand on s'attendait à rien. C'est comme le cinéma, donc le jeu de rôle. Foncez, essayez, ça ne coûte, ça coûte que quelques heures. Et puis au moins, vous aurez un avis tranché. Merci, euh, Riyad, du coup, d'avoir posé ta question. Et comme les autres, merci de ta patience jusqu'à 2020. Enfin, Pax Purus qui me demande ce que je pense de Donjon et Dragon 5. Alors, à l'époque où tu avais posé ta question, je n'y avais absolument pas eu jeté les yeux. Entre-temps, voilà, j'ai survolé les bouquins de Donjons 5. Et puis surtout, j'ai reçu euh, Héros et Dragons. Euh qui euh, du coup est basé sur le SRD5, donc il y a quand même un certain nombre voilà, de points communs si ce n'est euh, si tout ce qui est le, le fluff. Euh, je trouve Donge 5 excellent, je trouve le système SRD5 excellent, je trouve Héros et Dragon une très très bonne adaptation française du SRD5. Donge 5, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé euh, ce que j'ai lu dans le, le bouquin de base en anglais, j'ai kiffé euh, le SRD euh, sous les différentes versions dans lesquelles j'ai croisé, j'ai surkiffé Héros et Dragon, qui pour moi est une très très bonne adaptation euh, par Black Book du, du système euh, du RCR des 5 Ils ont construit quelque chose de, de très très bon par dessus. Euh, bravo euh, Julien si tu me regardes, très très bon travail. Et puis toute l'équipe de, de Black Book Edition derrière toi évidemment. Je ne connais pas le nom de tous les auteurs par cœur malheureusement. En tout cas pour moi c'est une, une collection euh, excellente. Et, euh, et voilà, don, Donge 5, le SRD5, euh, Héros et Dragons, ou Dragon de chez Agathe, que je ne connais pas, mais qui a quand même un certain nombre de points communs, m'ont ben voilà, réconcilié avec le système, euh, le système des vins, m'ont réconcilié avec, euh, avec le Donge, et, euh, et je n'exclus pas de faire une campagne Héros et Dragons euh, dans un futur moyen ou lointain, je ne suis pas sûr que ce soit pour tout de suite, mais voilà, vraiment, Donge 5, euh, bah, ça pète. Et héros et, Héro et dragons, euh, ça pète aussi. Vraiment, c'est génial. Moi, la, ce sera la version que j'utiliserai si je fais jouer du SRD5. Donc, euh, c'est donc, bah, super d'avoir attendu quelques années parce que au moins j'ai pu te répondre et pas faire comme les trois, les trois questions précédentes. Merci Paxperus de ta question et, euh, et puis bah, j'espère que ça va. Ça doit faire 4 ou 5 ou ans que tu as posé ta question. Ensuite, j'ai Franck Garnier qui me demande combien de temps durent mes séances. Alors. Euh, je suis totalement incapable euh, de faire des séances courtes euh, je suis incapable de faire des scénarios courts si je fais un scénario qui est prévu pour durer une soirée 9 fois sur 10, il ne dure pas une soirée euh, il dure euh, 3 séances j'ai vraiment beaucoup de mal c'est euh, dans la version compressée je suis admiratif des gens capables de faire une initiation jeu de rôle en une heure. j'en ai vu qu'ils font des initiations en 30 minutes avec 30 minutes de rap derrière c'est euh, impressionnant pour moi, c'est génial je ne sais pas comment ils font, ils y arrivent et ils arrivent à, voilà, à convaincre plein de gens euh, que le jeu de rôle c'est génial en une heure. Moi en une heure je suis paumé. Je n'y je arriverai pas. Donc euh, moi une séance de jeu de rôle ça a tendance à durer 6 ou 7 heures euh, quand, quand je le peux. Et si on joue euh, comme je le fais souvent euh, en semaine le soir, on fait plutôt des séances de 3 de à 4 heures mais étant hebdomadaire, elles permettent voilà, de rejouer plus souvent, euh, voire bi-hebdomadaire, pendant le confinement, on fait, voilà, on fait deux soirs dans la semaine, euh, où on joue de 21h à minuit à peu près, et, euh, et du coup ça nous permet, voilà, de, sur trois heures, de rester à peu près condensé, et euh, voilà, il ne s'est jamais écoulé que 4 ou 5 jours entre, entre deux, deux séances, et du coup on, on est très très fluide. Donc les, les séances, c'est 3-4 heures quand on veut du régulier, et c'est 6 ou 7 heures si on joue moins souvent en ce qui me concerne. Merci à toi Franck d'avoir posé ta question, et euh, bah, j'espère que la réponse te convient, même des années après, j'espère que tu es toujours là pour me regarder, merci de ta fidélité, et puis à bientôt. Enfin, Kerian Ankou, qui demande, les jeux indés, 6 cauchemars contemporains. Alors, et euh, eh bien, si cauchemars contemporains, euh, pareil, je ne connais pas, euh, je ne connais pas, enfin je connais la gamme, hein, euh, de noms, euh, S'il y a 6 cauchemars contemporains, 6 euh, aventures euh, western, je crois, 6 petite collection et, euh, et je, voilà, je, je, je n'y ai jamais joué, j'ai été très, très curieux du concept, voilà si one shot dans un petit, un petit concept donc euh, si, bah, si quelqu'un me, me les offre ou si je les croise euh, ou s'ils apparaissent et eh bien je n'hésiterai pas à faire un retour dessus parce que je suis assez curieux donc je partagerai très certainement mon expérience mais je n'y ai malheureusement jamais joué non plus. Merci en tout cas à toi Karim d'avoir posé ta question. Euh, voilà, j'imagine que ça peut être décevant après des années que je vous réponde ben, je vous réponds pas en fait parce que je sais pas. Mais euh, voilà, c'était juste simplement pour vous montrer que malgré les années, voilà j'avais bien noté vos questions et j'avais l'intention d'y répondre si les HRP avaient pu rester réguliers. Donc, euh, donc voilà, je ne vous oublie pas, euh, je réponds pas forcément euh, euh, génialement. N'hésitez pas à me poser des questions si je refais des vlogs ou des HRP ou des petites vidéos courtes dans lesquelles j'ai l'occasion de poser des questions. Je pense que je ferai plutôt comme là, c'est-à-dire un solde des questions, qu'il y en ait plus ou moins entre deux vidéos, bah tant pis. Mais, euh, mais plutôt que de vous faire patienter euh, aussi longtemps, euh, surtout pour obtenir des ben, « bah je sais pas, j'ai jamais joué ». Voilà, voilà. En tout cas, merci à toi euh, pour euh, la question. Et, euh, et puis, bah, j'espère que, que, que ça va et, et que tu es toujours là à me regarder. En tout cas, euh, prends soin de toi et à bientôt. Et enfin... Last but not least, Fabre Tony qui me demande une mémorable scène de roleplay. Alors là, il va falloir un petit temps de réflexion. Euh, des scènes de roleplay mémorables. Alors voilà, déjà, est-ce que c'est -ce est quand moi je suis joueur euh, Ou est-ce que quand je suis MJ Quand je suis MJ, est-ce que c'est parce que je joue un PNJ et que ça retombe bien en face Ou est-ce que c'est -ce est entre les joueurs euh, moi, je dirais que sur la, voilà, sur la campagne One 1%, on en a eu un certain nombre de perles de, de joueurs et de joueuses qui étaient tellement dans leur personnage que, euh, que les, les joueurs et les joueuses s'engueulaient autour de la table en, quasiment, voilà, quasiment réellement, euh, pendant que leur personnage tombaient pas d'accord autour de la table du conseil voilà, du, du, du Motor Club. Euh, donc, donc là, il y a, y a voilà, vraiment des... Des, des scènes qui ont, été, qui ont été assez mémorables pour la table. Il y a eu un, un certain nombre voilà, de, de petites perles de jeu de rôle, mais je, je, je vous garde mes perles de jeu de rôle pour, pour une, une vidéo future. Ce sera une des courtes du dragon qui évoquera voilà, les différentes perles de jeu de rôle qui sont transposables. Voilà, sinon une scène mémorable de roleplay que je pourrais raconter peut-être, qui qu n'est pas une perle de drôle que je, que je repiquerai dans la cour du dragon. Euh, ce serait à, à Cthulhu. Euh, je faisais jouer euh, deux, deux, deux joueurs, un joueur et une joueuse en l'occurrence, euh, qui jouaient en, ensemble donc, depuis un certain nombre de scénarios. Ils étaient tous les deux bien abîmés physiquement, bien abîmés mentalement. Euh, ils avaient commencé à toucher à la magie noire, etc. Donc, du coup, la scène était bien partie. Et donc, au bout d'un certain nombre de scénars, vers la fin de cette campagne, j'ai euh, mes deux personnages qui sont paumés, blessés sur une barque en train de dériver euh, au large, euh, au, au large de, de, des côtes américaines, sans savoir où ils sont, euh, deux doigts de la mort, euh, en train de, voilà, de lâcher prise, <coughs> et, euh, et une entité euh, qu'ils avaient, euh, qu avaient déjà rencontrée, hein, une sorte de sorcier euh, qui leur servait d'intermédiaire euh, à diverses occasions dans, dans ces scénarios-là. Et donc euh, ce, cet intermédiaire apparaît auprès d'eux directement dans la barque, alors qu'un des deux personnages est inconscient. Et, euh, et il propose euh, donc à l'autre personnage de, de payer euh, de lui-même afin de, de libérer euh, son ami, sans être plus précis euh, là-dedans. Il dit « voilà Je, je m'occupe que ton ami euh, s'en sorte et ne se souvienne pas de ce qui s'est passé, mais c'est toi qui le paye. » Et euh, le personnage euh, accepte, il abandonne, il abandonne tout, euh, tout espoir de, de survie et accepte le, le contrat avec l'autre, et en fait, voilà cette, cette scène est, est assez mora, parce qu'après après, peut-être un an où on a joué sporadiquement un certain nombre de scénars, eh bien on se retrouve à avoir, à avoir voilà, un, des, un des personnages qui, qui tombe à zéro de San, qui, qui se retrouve totalement fou et dont, dont l'esprit est absorbé, afin que l'autre personnage eh bien se retrouve à être soigné de ses blessures, à réapparaître chez elle, à ne plus se rappeler de tout ce qui lui est arrivé, et donc à ne pas, à ne pas perdre plus de, de de scène que ce qui lui arrive. Et finalement, voilà cette campagne s'est terminée comme ça. Je ne pensais pas qu'il qu qu accepterait le deal, et j'ai trouvé, trouvé cette sortie particulièrement excellente. Il, il a dit « Ouais, ok, c'est bon, c'est moi qui paye de moins, tant pis, mais elle s'en sort. » Et du coup, le, voilà, le, le, le côté très binaire de la chose entre un, qui s'est totalement écroulé, qui a sombré dans la folie, qui a perdu toute capacité de vivre normalement, euh, et que ça c'est le prix voilà, payé pour que l'autre personnage ben, finalement s'en sorte pas trop mal, et sans, si on prend en compte que c'est une partie de l'Appel de Toulouse, s'en sort même carrément bien, euh, j'avais trouvé ça voilà, plutôt émouvant et plutôt sympa. Ce HRP Vlog spécial confinement est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ou venez m'interpeller sur Twitter ou sur le blog, surtout venez lire le blog, c'est le plus important. Je suis également depuis quelques temps sur Mastodon, euh, c'est un réseau social décentralisé et fédéré, donc il euh, n'y a pas qu'une seule, euh, qu seule instance centrale, il y a plein de serveurs partout dans le monde, chacun peut monter le sien, mais il est possible de tous les interconnecter, et avec un même compte, vous pouvez l'utiliser voilà, sur différents réseaux sociaux, au travers du protocole ActivityPub. Et euh, ça c'est un truc génial, Voilà, si vous connaissez pas ActivityPub, allez vous renseigner, je vais vous mets quelques liens dans la vidéo aussi. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à revenir à moi, je ne laisserai pas les questions s'entasser autant que, que jusque là. Et donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir à moi pour des questions, pour un commentaire, pour un retour, ça fait toujours très très très très plaisir euh, de vous lire. Je réponds à tous les mails que je reçois et je réponds euh, globalement quand on, quand on m'interpelle, que ce soit sur le blog. Dans les, dans les commentaires ou, ou ailleurs, euh, je suis toujours disponible pour discuter. Voilà, euh, je voulais faire un petit dernier remerciement, après 6 euh, après ans euh, que je tiens cette chaîne, euh, vous êtes plus de 1100 à toujours me suivre, et, euh, et ça fait vraiment chaud au cœur pour les bêtises qu'un euh, qu qu geek comme moi peut faire dans son coin, et eh bien ça me, voilà, ça me réchauffe le cœur, après autant que vous me suivez toujours. Donc, euh, donc, merci, merci beaucoup à tous euh, de me suivre depuis aussi longtemps. J'espère qu'on voilà, on va pouvoir euh, faire plus de trucs ensemble, que je vais pouvoir euh, vous, vous offrir un petit peu plus de contenu. Mais dans tous les cas, euh, merci à vous de me suivre depuis euh, tant de temps. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, restez chez vous. Ciao les Rolistes